Yo, fait par un chien. Yo, salut à tous, c'est Aurélien Fontenoy J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on va tester un concept un petit peu différent de d'habitude Je vais être livreur des livres Ou en tout cas je vais accompagner un livreur des livres roues Pour voir justement les métiers Où on peut gagner de l'argent en faisant du vélo C'est une vidéo expérience, on va tester ça Il y a Yann qui va nous rejoindre, il va arriver d'ici une petite demi-heure Donc ça nous laisse le temps de préparer les vélos, les caméras Tout ça, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne Pensez à vous abonner, c'est très important Le pouce bleu et on attaque directement Avec la vidéo, c'est parti <musique> Bon, il est 55. On va aller rejoindre Yann du coup, euh, qui est livreur des livres. On va bosser deux heures avant match et puis euh, on fera le bilan à la fin. Donc c'est parti, on rejoint Yann. Du coup, j'ai sorti le Street Trial. Je sais pas si c'est vraiment le vélo adapté pour être un très bon coursier. En tout cas, on va essayer de faire des figures sur le trajet, voir si on peut pas faire quelques petites variantes. Donc, restez bien connecté, il va y avoir des trucs énormes. Spécialement pour cette vidéo là, c'est Mobois qui me sponsorise et qui m'a fait tester la montre TicWatch S2. C'est une montre connectée. On peut personnaliser son cadran et moi, je vais choisir un truc bien racing. Tiens, celui-là, il est pas mal. Voilà. Et on va rejoindre Yann pour débuter la vidéo. C'est parti. Ça y est, il arrive. Kilos ah ouais, ça va. Bah écoute, on Yann, il vient de nous rejoindre. Ce qu'il vient de me dire, c'est que t'es livreur, c'est ton vrai métier. L'idée, c'est que c'est pas je me, fais, je me fais passer pour info des délivreur. c'est vraiment je te suis. C'est voilà. toi l'expert. Comme ça, on montre aux abonnés qu'on peut gagner de l'argent en faisant du vélo toute l'année. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a un créneau de 11h30 à 13h, ah, c'est ça ouais. C'est des qui t'a dit, tu peux bosser dans ce créneau-là. On va voir combien on peut. Euh, déjà faire du kilomètres, euh, combien on peut gagner, ce qui si nous intéresse un peu les pépettes, sûr. <rire> un vendredi comme ça il fait beau, c'est bien ou c'est pas bien justement pour toi Il y aura peut-être énormément de commandes ouais. et comme d'autres où on va rester assis quoi. Ouais. Donc euh, là j'espère qu'aujourd'hui ça sera euh, que les gens auront bien la flemme et que voilà. ça va bosser. Allez les gars on compte sur vous. Du coup avec ma montre on va pouvoir aller dans exercice fit. On peut choisir marche à pied, course à pied, vélo. Donc là on va se mettre en mode vélo. Voilà, je vais me mettre sur le téléphone également Du coup là j'ai lancé le mode, on va voir combien de kilomètres on a fait à ton avis On va faire combien à peu près ah, peut-être 15-20 j'espère Avec ça Rien que ça <rire> On va voir les calories qu'on a dépensé Je peux nous montrer entre temps l'appli, comment elle marche Donc Ça c'est l'application, tu vois par exemple ça c'est tous les créneaux que j'ai pour les, les semaines d'après Ça c'est la zone Voilà. Faut allez. rester là-dedans en fait Voilà, okay. Okay. je vais te connecter à 11h30, 13h, c'est à moi de me mettre en ligne Donc là en fait on attend, ça il se passe voilà, rien On, Attends on attend qu y que y ça commande, soigne, et euh... c'est parti Commencez. allez c'est parti 3, 2 1.. Let's go Un burger tout Hop Allez ouais, on est parti Tu vois moi je peux pas aller très vite, hein. là je suis genre un max là déjà. Là. Là, ouais. Tu gagnes pas plus d'argent si tu livres en 3-6 ou en, en, en plus, plus dur, non ça donne pas ça Ah je prends pas On s'est mis dans un point un peu plus central de Grenoble pour euh, espérer avoir plus de commandes. Spécial pour toi. Ok c'est parti, ça sonne On va où On va à la tronche <rire> La tronche, donc la tronche c'est là-haut Bon, pour 4,65€, donc là tu valides, c'est ça ouais. Et là, on va récupérer quoi euh, un burger. Allez, un petit burger, c'est parti. Allez, c'est parti Wouh Ah, c'est là Donc là, on va récupérer la commande. J'en ai 47,19€, il y a la nuit. Allez, parfait. Merci, bien. Je vais juste savoir où on va. Ok. Et du coup, là, on en est à 30 minutes de course, donc on a déjà fait un tiers, première commande. 1,5 km. et demi, Allez. Et hop, hop. Ah, va, ouais. Oh il y pas du je... tout Allez un collègue Allez ça grimpe là Allez. Je suis rincé La petite montée elle a piqué 102 de cardio 3 bornes on a fait Et voici Allez voilà, effectivement, bonne journée effectivement Merci et au revoir Hop ça c'est bien du passé. coup là Ok super il eh, était mais... content Et eh, puis maintenant on attend Du coup on attend là, là il faut on, descendre, va va descendre. Descendre, ouais. on va redescendre 4,65€ c'est bon on est pas mal ça fait ça va. 39€ 39 minutes qu'on est parti. Allez, ah, ça, ça la plaît plaît. commande. Ah non. Ah non, c'est maman. Eh, c'est maman. On va s'en faire. Yeah! Viens la descendre. Oh oh! Casse pas le vélo! Un peu rouge on l'a vu le ah, ça va on respecte hein. un connaisseur ça va il y a un petit triant qui dit on voilà a passer à droite. Voilà, la montée derrière toi j'étais en mode <rire> ouais je t'ai vu tranquille genre ouais, ouais. on passe en mode criole ah commande oh, oui. une petite commande euh... Euh, deuxième commande voilà. Allez, ça rapporte ah ouais non c'est bon là ah ouais, c'est où ouais. Euh, ah ouais c'est bon là, quand même Allez okay. juste pour toi <rire> il me la, on fait. la prend <rire> Oh le salaud. Et ça repart On y est Donc là on va réceptionner la deuxième commande T'as pas envie des de piocher dans le sac des gens sais, pour ta fin il ah est dit ça, comme ça la table, ouais. Ah ouais non celui t'y arrives ouais. souvent d'ailleurs On y d'ailleurs certifié, millions d'abonnés oh, Bien sûr qu'on est connectés Comment On se fait rouler, on perd du temps là, on est déjà à 50 minutes ouais c'est moi qui peux le filmer Ouais ouais ouais, ouais c'est ça, la prochaine ouais. fois je fais la vidéo avec toi hein. Merci, Merci. T'as reçu un message pour te dire, appelez quand vous arrivez C'est de sur les Ah ouais ok, appelez quand vous arrivez, juste ici Ok Voilà, tu ouais. la valides Tu la valides Et c'est parti, c'est parti pour la route Ah ouais, c'est galère, ouais. <rire> Mauvais choix. Ça t'arrive des fois de ne pas en trouver Ouais. Je cherche, je cherche, je cherche, je suis. Ouais. Je décrouvre vraiment pas, je l'appelle, mais. Ah, t'as le numéro du client chaque ah, fois ouais, ouais. ouais. On est perdu. Au pire, on le mange, hein, j'ai faim, il est midi, là. Ah ouais. Un petit burger chouchou, hein, on lui vole, hein. Ah, c'est pas, en fait. <rire> pas fini. Ah ouais, il y a encore 25 minutes. Ça y en on est perdu. Ça y Par en repérage. Allez. Au moins vu à vie et tes galères. On Tu es en plus de faire du nouveau Ouais, tu fais des escaliers. Voilà. Ah voilà, ben bah, regarde. Bonjour, et voici. Bonjour. Bon, merci. bon appétit. Merci, merci au revoir. Au revoir. On valide. Hop. Et allez. Bon, ça, on s'entrevue du coup là. C'est ça. Ah, Encore 20 minutes. 20 minutes. Combien on s'est fait là on a fait deux commandes hein. et 958 euros. Enfin, ouais, 958. Ça va, on respecte, on est presque dans le SMIC A l'époque de commande ça valait 10 euros. On se un... fait un peu exploiter quoi. C'est un voilà. peu comme YouTube quoi. Allez ouais, ouais. ça serait bien qu'on arrive à choper trois commandes. On a 20 minutes pour prendre la commande. C'est pas prendre la commande et livrer, c'est juste prendre la commande. Eux ils tracent. Attends, je me dépêche, on se voit euh, au prochain spot les gars 15 minutes, ça va le faire, 15 va minutes prier. pour la dernière qu'on Pour Un petit taco. Allez, c'est pas non, maman. Ça... Il envoyé une notif, comme quoi ça se finit dans 15 minutes. Oh les enculés, Allez. ils mettent la pression en ah. plus, oh Non non plus Là on est en bonne compagnie. Eh oui, là, eh bien. oui. Eh oui. On n'avance pas trop mais... On est en compagnie. On s'amuse. On va tourner à droite, s'il te plaît. au maximum près des restaurants pour avoir un maximum de chance regarde il y en a encore un là ils sont partout ah voilà la dernière commande elle est là regarde regarde hé il a pas de commande il il nous suivait non c'est pas ça oh 587 la commande mais regarde on va à l'autre bout de Grenoble attends c'est où tu la laisses pas non non on laisse rien nous c'est où ça on s'en fout on accepte Tacos de Lyon pour un Tacos tu vois je t'avais dit tacos, voilà. 12h49 c'est bon Allez, C'est où le Tacos ah, ah, oui. Allez on est reparti. Ouais. C'est dernier celui-là C'est à dire euh, loin d'ici, 8km on a déjà fait 250 calories j'ai voulu. Un Tacos quoi, ça aurait été un Tacos Allez go, oh, j'ai pense, ça me donne plein Tu as jamais emmené dans, dans l'autoroute toi Non, j'ai peur que je vais que je pèse si je me mets en voiture. Ah ouais, du coup, je sur l'autoroute. Tension euh, à pied. Moi, bon, c'est bientôt la fin. Allez, tu lancé. 28, ça va 1h44, pas mal. Je suis rare. À... Oui, Allez, bonne journée! Au revoir! Ok, c'est tout! Vas-y, on a gagné combien là? Hein bah, là, c'est toi qui okay. commande! Cool. Encore une? Ouais! On peut les prendre? Bien sûr! Sérieux? Va bon, vas-y, on va les Allez! Ils nous ont accepté sur une nouvelle commande du quoi hein. On part ouais. sur presqu'il, tout au bout, donc on, donc y y on est, donc on est faut... là, et on vient livrer dans mon nez Ok! Et comment ça se fait? Parce que du coup, ils nous font du rab en fait, parce que tu le seul, à côté du truc! Ah ouais, du coup, ils te disent, bon, on t'accepte un euh... peu plus et on te prend! Bon bah, vas-y on est là pour bosser, hein, on continue nous hein. On accepte le job Vous êtes pas contre un petit détour et 10 km Là j'ai le coup il est à 89, ça va je suis au mode refroid Ça va, Mais bon, on est à va. Repartir. Il est parti réceptionner le dernier colis. On va terminer à peu près en deux heures. Si ce concept vous a plu les gars, mettez déjà le pouce bleu, ça fera plaisir. Et pensez à vous abonner à ma chaîne. Allez, dernière livraison. Bon j'en profite pour remercier en tout cas Mauvois qui m'a envoyé cette montre-là. Elle m'a été bien pratique aujourd'hui. Si vous voulez la récupérer et avoir plus d'infos, c'est dans la description comme d'habitude. On va livrer le dernier colis et je vais vous faire une petite conclusion. Donc restez bien. Je vous dirai tous les avantages et les inconvénients que j'ai trouvé Attention, à va se écraser. C'est un peu trop facile. Ouais, Avec les chaussures de vélo. Ouais, ouais. Il... il a faim, il ouais, <rire> oui. ouais, ouais, ouais. est. Allez, Allez, c'est terminé. On rentre à la maison. Voilà, on vient de livrer la dernière commande, on a failli se faire bouffer par un chien qui avait je très faim. Les... Qui... qui avait très ouais. C'est les aléas, je pense que ouais. t'as dû en avoir, non Ouais j'ai eu des chiens, j'ai eu, eu des Très bizarre, j'ai ouais. tout Point positif, point négatif que moi j'ai remarqué aujourd'hui avec cette expérience. Positif, c'est déjà on est en extérieur, on fait du sport. Point négatif, ça peut être quand il pleut, quand il fait froid. Ou à l'hiver, je pense que ça va être un peu galère. Ouais, à l'hiver, ouais, enfin, c'est ouais. un peu long. T'es vite mouillé, t'as vite froid, ouais. t'as pas l'envie. Là, il fait beau, tu mets ouais. la musique, t'es bien. Côté euh, plaisir, ça, ça va. Par contre, quand tu tapes euh, des journées à 150 bandes, c'était rincé à la fin de la journée, non euh, Bah oui, oui, parce que tu, comme je te dis, c'est plein d'aller-retour c'est très rébarbatique. Ouais. Après, le point important, c'est l'argent. On va regarder combien on a gagné. Non, euh, la montre elle dit 2h10 de boulot, on a fait un peu de rab, on était parti sur 1h30. On a fait 4 commandes, 20 euros. Donc, 10 euros de l'heure. En fait. Voilà, on a fait 1 euro le kilomètre quoi. Au final si on veut se faire un 35h, aller comme un boulot normal. Au mois, on pourrait se faire avec des livres 1400 euros et tous les ça. kebabs qu'on a achetés, du coup, parce qu'on crève <rire> la dalle à les livrer, les coca ah qu'on a achetés. Ouais. Il voilà, y, y, y, y a plein de trucs qu'il faut prendre en compte en fait l'usure voilà. des pneus. Le... Exact. tous les mois quasiment. Ah ouais Ah, ouais. À ce ah oui, oui, parce qu'il y a entre les crevaisons, les freins, la, la révision du vélo. Ah tout ouais. est à ma charge en fait. Ouais, c'est une entreprise quoi en fait. Bon bah, j'espère en tout cas, à vous les abonnés, que ça vous a plu. Si vous voulez que je teste comme ça en vidéo des métiers en rapport avec le vélo pour vous donner des idées, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires lâchez le gros pouce bleu. Abonnez-vous et puis voilà. Eh ben la semaine prochaine, 18h. Et puis, avec mes 20 euros, ben, je vais pouvoir m'acheter un nouveau t-shirt bomber show, tiens. Ouais, allez petits. Tu me produit là-dessus. Ah <rire> les gars, c'est dispo sur mon site. Ciao. Ciao.